Donc, troisième partie de cette émission, il y a, il y a beaucoup de coupures réseau. Ah oui, oui. Donc, j'étais en train de dire que, réellement, depuis 1958, depuis qu'au niveau de l'organisation des Nations Unies, c'est pour ça que on est pour la fin des états nations eh bien, euh, les cinq membres du Conseil de sécurité ont décidé qu'ils allaient créer l'AIEA, une agence qui allait tout en haut de l'organigramme de l'ONU, et, et dont... Euh, l'article 2 des statuts stipule qu'elle va se hâter de développer euh, les activités nucléaires pour la santé, la paix et la prospérité dans le monde entier je pense que les citoyens biélorusses et les gens qui vivent dans le Tohoku au Japon apprécieront particulièrement surtout le volet santé euh, de cette décision et donc cette, cette euh, doctrine s'appelle Atom for Peace et donc c'est une doctrine criminelle qui va permettre à cinq états-nations qu'il ne faut pas confondre avec l'Occident, parce que parmi eux, il y a la République populaire de Chine, eh bien, cinq États-nations vont devenir officiellement des nations terroristes nucléaires qui, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, pourront avoir chacun un droit de veto pour empêcher euh, toute décision euh, intelligente. Notamment, on le voit ben, par rapport à ce qui se passe euh, sur une population qui représente à peine euh, un, un grand département euh, français... Euh, la, sur la bande de Gaza et sur tous les territoires euh, occupés par l'État d'Israël et par rapport au grand gisement de gaz méditerranéen en face de la bande de Gaza, eh bien, euh, l'ONU est complice euh, de cette politique euh, d'apartheid de la population parce qu'il y a des intérêts géostratégiques. Et donc, le nucléaire est le seul moyen d'acquérir cette puissance militaro industrielle euh, qui va permettre de dominer. Et donc, on est dans un monde de domination militaro-industrielle. Et donc, effectivement, pour sortir de ce monde-là, il va falloir créer euh, des actions interpopulaires et non internationales.